Mesdames et Messieurs, bonjour Bonjour, bonjour à tous, merci d'être là. Donc Leo Club est une, euh, est une association dont l'objectif est de, est de faire en sorte que les entrepreneurs soient les meilleurs, les meilleurs dans ce qu'ils font. Nous avons choisi les 60 sociétés qui ont les gènes de devenir globales. 60 dans trois domaines, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'Internet, et dans le domaine du climat, et le, euh, le coup de cœur une société à laquelle l'IE Club décerne un prix pour son parcours, soit exceptionnel, soit extrêmement fort. C'est parti, bonsoir. Je vais vous présenter un nouvel instrument de musique. En fait, c'est un nouvel instrument de musique polyphonique, donc on peut faire plusieurs notes avec, comme un piano et une guitare. Et c'est aussi un instrument de musique live, comme le piano et la guitare, la même chose. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, contrairement à tout ce qui existe, on va pouvoir reproduire, euh, des choses comme Goldman, les Beatles ou Beethoven. Alors, les concepts sont innovants, il y a plusieurs concepts innovants. On se concentre sur un nombre réduit de fondamentales. Je ne sais pas si vous avez l'autre micro. Voilà. Et chaque fois qu'on sélectionne de ces fondamentales, on, on va reparamétrer tout le, reste du, tout le reste des autres touches. Et en fait, avec un seul doigt, on fait un accord de trois sons. Et quand on change de note, on a le nouvel accord de trois sons. Et toute cette partie est harmonisée sur ces notes-là. No woman, no cry... No woman, no cry. Donc vous c'est un produit B2C qui est totalement international. Merci. Totalement international. Voilà. Alors je pourrais vous faire le dernier Goldman de, de Emmanuel Moire ou la nouvelle chanson des, des Enfoirés sans problème. Euh, donc il y a des plus très importants, c'est-à-dire que tout ce qui est vieillissement, maladie d'Alzheimer, ça va pouvoir contribuer, Parkinson aussi. Hier j'étais en atelier avec des autistes, tout ce qui est handicap, alors physique, si on a une seule main ou si on a peu de doigts ou si on a des raideurs, euh, on sait avec l'âge que les raideurs se déplacent, donc on va pouvoir utiliser les musiques. Euh, au niveau professionnel, le public ciblé, c'est des instituteurs qui doivent animer leur classe musicalement et qui ne sont pas instrumentistes, ils vont le devenir très très facilement, le bon roi gobert, a mise à culotte, à l'envers, etc., etc. Et ensuite au niveau social, la musique c'est très compliqué et c'est très cher, les instruments, les cours. Donc au niveau social, c'est disponible sur téléphone portable, tablette, ordinateur et c'est très facile à prendre en main. Est-ce que tu peux continuer fonctions. encore une heure pour nous ouais. oh, Je devrais pouvoir, oui sans problème. Il y a une la boîte à rythme, il y a 128 instruments, il y a plein de choses à découvrir. Donc les musiques, merci. Génial, merci à toi. <laughs> Next.